Ah, bon. oh. par contre ce qui est cool tu vois ce si que m'éviter ça le passe bien, ça va bien en vrai. là ça va être galère Là. Stop. On a break, stop. Oh. Oh. Oh. oh le manuel oh, oh j'ai pas tenu le frein <rire> Yo les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est le retour du volant Je vais installer sur mon VTT Cette fois-ci après la première vidéo où je l'avais installé sur mon pump track Vous avez été très nombreux à vouloir voir ce volant là Sur mon VTT On va aller rider avec On va déjà l'installer et je pense que ça va être une dinguerie Alors venez voir les outils le volant je l'ai préparé, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une potence de BMX que j'ai installée derrière, que j'ai fixée directement avec deux petits trous à l'arrache. Au moins mon volant il est prêt, il y a juste à le poser. Et aujourd'hui je vais essayer de mettre des freins même sur le volant. L'autre fois, c'était un peu casse gueule, j'avais pas les freins. Les outils sont là, on a tout préparé. Les planches d'autocollant sont gratuites toujours sur mon site internet. Le site est juste là. Il y a juste à payer les frais de port, les gars. Parce que je suis pas encore sponsorisé par la poste. Pro Rider, d'ailleurs, on peut en mettre un, regardez. Je vais le mettre là pour mon guidon stick. Tac Voilà On enlève cette potence Hop on enlève La petite vis sur le dessus Je desserre les deux petites vis qui sont ici On enlève le guidon Hop ça c'est fait Alors là, je vais remettre les cales ici Pour que ça tombe pile poil Là il a fallu que j'en rajoute quelques unes Normalement ça tombe Pile poil sur ma potence Comment on serre une potence Ça c'est la vis de base Mais vu que j'ai l'épaisseur du volant plus l'épaisseur de la potence J'ai dû mettre une vis plus grande Donc je mets cette vis plus grande ici à l'intérieur Hop, Je serre suffisamment fort pour pas qu'il y ait de jeu à ce niveau là Au niveau du jeu direction Deuxième étape On va mettre le volant à peu près droit Même si bon c'est pas un guidon Et je serre les deux vis de la potence Une à droite et une à gauche Là je vais serrer fort Là ça va plus bouger De ce côté là Là on a un truc pas mal Allez on passe au frein arrière, normalement ça va tenir en plus ça tombe, nickel, la gâchette elle est juste ici à portée de main, ici je vais faire mes petits réglages je peux avancer ou reculer le levier pour éviter que je me fasse écraser le doigt, tu vois hop, je passe au frein avant maintenant j'étais obligé de changer les vis parce que tu vois normalement c'est des toutes petites vis, vu que ça c'est plus épais qu'un guidon, nickel, il me reste plus que la gâchette de la salle télescopique, bon je vais pas l'attacher là, c'est trop petit, bon, on va la cacher là sous mon cadre, ça fera l'affaire, voilà voilà la machine est prête, prêt à rouler, on se rejoint maintenant sur le terrain pour essayer ça, let's go Allez c'est parti l'engin il est prêt, on va essayer les choses simples au début Petit wheeling, petit stoppie, on voit comment ça réagit Tellement bizarre d'avoir les freins comme ça Oh ça y va Oh ça maîtrise en vrai, trop cool Ça le fait En vrai c'est confort ta le haut, il est bien ouais oh. <rire> Trop bon oh. Oh j'ai failli rater le frein Ah il y a un petit jeu fonctionnel qui commence à apparaître Bon c'est pas grave Comment il faut freiner T'as vu c'est genre euh... J'essaye de freiner un doigt mais bon Bon là il y a un peu de jeu déjà qui apparaît J'ai mon frein qui se tord Ça fait un truc un peu bizarre Vu que c'est du caoutchouc ici C'est moyennement serré J'essaye le premier stoppie Il est quand même un peu flex mon volant quoi Normalement c'est censé résister Mais vu qu'il a déjà cassé oh yeah Ça commence à se desserrer au niveau du volant là J'ai un peu tout qui se desserre là Je remets un coup de clé attends Là Yeah. Ça travaille c'est un prototype hein. ah là là ça va être mieux venue par tu le tronc ça va être bien à part que le volant est très haut c'est qu'on n'est pas très maniable est ce que vous avez remarqué quand même que j'ai mis euh, une petite bande de racing comme les volants de wrc là oh. ah. le volant t'es comme ça en fait quand tu tires ton beigneur bon en vrai c'est plutôt cool ça change pas trop du vtt mais je pense qu'on a un bon truc là on a un bon vélo bien cool on va tester les capacités maintenant de mon vélo voiture sur de la partie trial let's go <rires> Deuxième test, deuxième zone On est sur une petite zone trial avec plein de cailloux, des pneus On va voir si on peut faire du franchissement avec ce volant Voir le feeling que c'est Normalement un trial, vous vous souvenez mon vélo trial Il est vraiment le guidon très bas Pour le coup on est très haut Et on n'a pas trop de maniabilité avec ce petit volant Donc on va voir ce que ça donne On va essayer cette première ligne ici Ici Là Et après j'essaye de sauter sur le pneu là-bas Ça va être casse-gueule je pense On va essayer Allez let's go Allez c'est parti pour la petite zone trial Hop Là, j'ai changé les vitesses, j'ai mis une vitesse qui mouline en mode trial, l'extension. En vrai, ça va. Là, c'est un peu chelou parce qu'on n'a pas trop d'équilibre avec ce petit volant. Déplacement, ça, on maîtrise. Là, ça va être galère. Ouah Ouah ça passe Alors là, la sortie, la sortie mode trialiste. Alors, attends, en plus, j'ai le frein qui touche le guidon, là, enfin, le volant. Ouah Ouah Yes La zone trial elle est faite On peut faire plus dur dans la zone trial On va essayer de monter ce petit truc là La WRC va parler oh. ah, C'est bizarre Ah, Je tourne à peine mon guidon il fait un hein. Il fait un quart de tour à chaque fois là. Oh. Oh. Encore une allée yeah. Je suis coincé dans mon volant Attends on va passer par là Hop. On la valide la zone trial ou pas Elle est validée Je suis ce volant mais c'est bien rigolo quand même Par contre ce qui est cool tu vois c'est que mes vitesses elles passent bien Je les ai bien au doigt Tic tic comme un VTT Ouh c'est un peu raté ça va j'ai la protec sous le pédalier à essayer de monter le pneu là la plus grosse marche je crois qu'il a ici on va voir Bon a tout fait les plus gros passages du terrain je l'ai fait avec mon avec mon volant Après l'initiation le trial on passe à la vitesse avec la piste de BMX qui est là-bas On va voir si mon volant quand même WRC il peut aller vite allez let's go on arrive sur la piste de BMX et je vais quand même vous montrer l'objectif final de la vidéo, ça va être de sauter cette méga rampe. Oh lolo, avec mon volant. Je suis pas confiant. On va voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On attaque la piste de BMX qui est ici le plus vite possible. Allez, deux petites tables ici qui m'attendent. On va voir si on fera on la gueule. Premier saut. Deuxième Le virage. Alors on n'a pas d'appui. Là ça saute. La petite enroulée. Allez, on prend du speed. Il y, là -bas. Là, oh, est là, il y a un petit boss là-bas. Là, le saut. C'est là, il est méga saut là. Je, fais je fais On va tenter d'enrouler. Petit saut. Oh le manual. Oh, oh J'ai pas tenu le frein. ah J'ai pas réussi à le choper, je me suis fait écraser les doigts. Oh là là. J'ai failli me tuer à la fin. J'ai voulu faire un manual, sauf que je me suis fait écraser le doigt sous le volant. Et du coup, en fait, bah, j'ai failli me mettre sur le dos. Heureusement que j'ai mis un casque. Mais on peut quand même faire des petits sauts, c'est rigolo. Et puis les X-Up, ça va bien. Donc, on passe au quatrième et ultime défi les méga boss. Piste rouge, piste noire. Let's go! Quatrième défi, le défi freestyle On est sur les méga rampes du terrain Ici la piste noire, ici la piste rouge Et à côté il y a les plus petites lignes On va déjà se, se faire la main à côté, ça sera déjà pas mal Et mon objectif de fin de vidéo ça va être de faire celle-là Quand même euh, pff, impressionnante avec le vélo Je vous montre la plus petite ligne Ça, c'est la partie que je sens le moins Dirt vert, première piste, allez Allez, premier test, <rire> des sauts oh, ça va bien en vrai ouais. là, celle-là On va ça Ouh. On va mourir maintenant. On passe sur les vrais boss. Franchement le feeling il est énorme. Surtout quand tu tournes le guidon en l'air. Je vais essayer la rouge maintenant. Avec le kick de départ. On part pas de la petite butte, on part de la grosse butte là-haut. Allez go Oh je, tremble, je me fait peur. Et ah ah ah ah ah oh <rire> oh la dinguerie C'est une dinguerie de ce l'eau. C'est le futur Oh les sensations Ça fait flipper et en même temps c'est tellement bon Alors maintenant après la petite rampe on tente la méga rampe Elle est encore plus raide, encore plus haute Et euh, les bosses après sont encore plus grosses aussi euh, On va essayer des petites figures mais je garantis pas hein. Faut pas tomber On repart de la butte là-haut Comme ça maximum de speed en vrai il faut aller si vite quand même C'est parti ouais. Check Ouais, Tac Encore Oui Tu veux encore que je saute Oui Les enfants demandent le saut Il faut que je saute encore J'essaie de lâcher une main sur la première bosse mm. Encore ici Ah non, on un peu court On se fait sur la deuxième Là là Oh le fun Trop bon C'est cool ou pas Oui, attends. encore Encore C'est rigolo le volant Oui <rire> Elle adopte J'espère que cette vidéo vous a plu, le concept du volant. La dernière fois, vous m'avez proposé de le mettre sur mon VTT. Donc maintenant, à vous de me dire dans les commentaires sur quel autre vélo je dois l'installer. Ou alors, est-ce que je dois le faire essayer à quelqu'un, ce vélo Pense à t'abonner, à liker. Ciao, les gars